Beaucoup d'entre vous ont fait le choix de sortir du salariat pour avoir votre entreprise. Tout simplement parce que vous avez senti un élan là, très spontané à l'intérieur de vous et très fort de dire « Tiens, moi j'ai envie d'avoir mon entreprise, j'ai envie d'aller exprimer mon art, j'ai envie d'aider les gens dans un sens ou dans un autre, à parfaire leur, leur propre entreprise, par exemple, à être thérapeute. » Vous vous ressentez pleinement, plein de vous, vous avez fait des formations pour justement euh, euh, parfaire votre art et vous sentez que vous êtes vraiment au bon endroit, voilà, c'est ça que j'aime faire, je, je me sens douée pour ça et quand vous faites, vous exprimez votre art, vous êtes heureux. Quand vous avez des clients, vous êtes heureux, véritablement. Sauf que, même si vous êtes heureux, il y a quand même un espace qui va toujours être en doute. Vous allez toujours avoir des peurs. Est-ce que j'ai bien fait Est-ce que j'ai pas bien fait Même si un client vous manifeste qu'il est content, puis finalement sur le champ vous êtes content, mais comme on dit, chasse le naturel et il revient au galop, vous allez très vite ressentir vos peurs présentes. La question qui se pose, et puis après aussi, il y a aussi une chose qui est assez intéressante, c'est que, ok, c'est pas tout d'exprimer son art et dire, ok, j'aime ce que je fais, mais il y a aussi le fait de dire, waouh, Comment je vais me lancer Comment je vais me faire connaître Comment je vais créer du lien avec le monde, en fait Comment je vais faire connaître mes produits Donc, à ce moment-là, il faut que j'aille au devant de la scène, en réalité. Alors là, doublement, ça y est, les peurs remontent. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a un bug Dans le sens où... Hein, quand on sait qu'on aime faire quelque chose et qu'on sait qu'on est fait pour ça, on sait qu'on est doué pour ça, n'est-il pas rageant à un moment donné de se dire que quel stress pour exprimer quelque chose qu'on aime, ça ne devrait pas être le cas. Quand on exprime quelque chose qu'on aime et pour lequel on est fait, on est censé ressentir de la joie et du plaisir en fait. Mais pourquoi le stress Pourquoi l'angoisse pourquoi la peur La peur de ne pas avoir d'autres clients. Pourquoi on doute Pourquoi on ne se sent pas en assurance si au final on, on fait ce qu'on aime Tout simplement parce que le point de départ, le point de départ de toute les, cette expression spontanée du cœur pour vous de faire ce que vous voulez vient d'un espace d'insécurité. Et donc, vous êtes dans une mécanique de survie et non dans une mécanique de vivre et d'exprimer ce que vous voulez. Et quand vous êtes dans cette mécanique de survie, toute votre mécanique interne va fonctionner à l'envers. C'est-à-dire que vous serez dans cette dynamique de produire beaucoup d'efforts, d'énergie, de temps pour parfaire ce que vous faites. Et vous allez être des internes insatisfaits c'est jamais assez bien c'est jamais assez bon et puis vous allez aussi mettre la validation de ce que vous faites dans le regard de l'autre c'est l'autre qui va valider si oui ou non ce que vous faites est bon vous allez regarder les likes sur les réseaux sociaux pour voir hein, est ce que ça plaît ou pas en réalité mais vous n'allez pas être serein dans la longévité de la prospérité de votre entreprise, parce qu'à chaque instant, vous auriez besoin de prouver la qualité de votre art. Il y a un moment donné où une question se pose, de se dire, si j'aime ce que je fais, dans quelle dynamique j'ai envie de le faire Quand j'observe, vous observez votre vie de manière globale, de se dire, est-ce qu'il y a un équilibre entre ma vie privée et ma vie professionnelle? Est-ce que c'est comme ça que j'aime ma vie? Est-ce qu'il y a un moment donné où je peux décrocher de mon travail maintenant que vous êtes propriétaire de votre entreprise, en toute sérénité? Si la question est non, mes amis, j'aimerais vous dire que vous êtes dans un espace d'insécurité. Votre énergie racine actuellement de la construction de votre entreprise est un sentiment d'insécurité. Et vous êtes dans une mécanique de survie. D'accord Donc, si vous avez envie de sortir de là, il y a des vraies questions qui se posent véritablement. Mais il y a aussi des réajustements à faire de manière interne. Regardez bien et observez bien déjà. Je vais vous poser une question. Est-ce que vous pouvez me dire Qu'est-ce que vous mettez en place pour créer la prospérité de votre entreprise Qu'est-ce que vous mettez en place pour créer la prospérité de votre entreprise Vous pouvez mettre pause, faire la liste, vous écrivez, vous faites la liste et vous allez voir. Vous allez voir que la majorité des points que vous avez mis, ce serait « Ah, il faut, que je parf... il faut que je trouve des formations pour parfaire mon art, je vais faire des formations, euh, voilà. » Tu lire des livres, faire des séminaires. C'est ce que vous allez faire pour ressentir la confiance en vous. D'accord? Vous allez euh, commencer à créer des produits que vous allez proposer, des coachings, par exemple, ou voilà. Vous allez commencer à proposer ce que, vous, ce que vous aimez faire. Et puis après, à un moment donné, vous allez dire « Oui, mais bon, ce serait bien de... de » Apprendre à me faire connaître. Donc, que faire Vous allez faire des cartes de visite, vous allez faire des prospectus, dire « Ok, ben, peut-être que je vais créer une page euh, au niveau des réseaux sociaux, euh, je vais commencer à faire un beau visuel, un beau texte, faire des vidéos. »« Ok, d'accord. Peut-être qu'il faut que je prenne une formation en marketing et communication parce que vous avez envie d'aller un peu, petit peu plus loin et que vous allez investir. » Pouvez-vous prendre un petit instant, mes amis, pour réaliser que toute la liste que vous avez fait, que vous avez fait dans le but de rendre votre entreprise prospère et dans le faire. Faire, faire, faire, faire. Et vous vous êtes dit que si vous, vous allez investir toute votre attention, votre énergie et votre temps dans le faire, votre entreprise va être prospère. La question, mes amis, à un moment donné, c'est de se poser, est-ce que véritablement ça marche? Est-ce que la prospérité est là? Si la question est oui, moi je suis super contente pour vous. Est-ce que la, la, la, la prospérité est là Mais la question aussi qui se pose, c'est... Est-ce que la prospérité est là parce que vous êtes absolument présent au poste Ça veut dire que si vous allez vous octroyer des vacances, une pause, vous allez vivre une séparation, il y a un moment émotionnel qui va être dur pour vous, c'est comment pour vous Est-ce que vous êtes en assurance de ressentir que vous êtes en sécurité complète parce que votre prospérité au niveau de l'entreprise va continuer. C'est une question qui se pose. Si la question est non, mes amis, indéniablement, votre base de construction de votre entreprise aujourd'hui est un sentiment d'insécurité et vous êtes dans une mécanique de survie. Ça veut dire que à terme même maintenant dans votre construction et à terme vous n'êtes pas dans la tranquillité mais parce qu'il y a vraiment un espace cet espace interne d'insécurité va engendrer de manière permanente des peurs et des angoisses qui vont vous figer et qui vont vous mettre dans une vous pousser dans une hyperactivité est ce que du coup quand vous êtes dans cette hyperactivité ou quand vous êtes figé est ce que vous êtes quand vous êtes dans cet état de stress de doute permanent et de stress est ce que cela contribue à un équilibre dans la construction globale de votre vie qui est votre vie professionnelle et votre vie personnelle des questions se posent si aujourd'hui vous vous dites moi j'ai envie de pouvoir créer la prospérité de manière fluide. Véritablement, J'ai envie de, que mon entreprise soit prospère, mais sans être dans cette énergie de stress, de menace et d'urgence, mais plus dans une, un profond sentiment de sécurité dans lequel vous savez au plus profond de vous et d'une manière évidente que votre entreprise va fonctionner, que vous avez confiance en vous, vous avez confiance en la pérennité de votre entreprise, vous avez confiance au fait que les clients vont venir vous voir, si vous avez envie de ça, mes amis, il y a... Un réajustement interne à faire. Il y a une, des reprogrammations à faire dans votre espace intérieur pour créer cet espace de sécurité véritablement. Vous allez me dire oui mais comment est-ce que cela est possible en fait L'espace, on va parler déjà de l'espace d'insécurité qui est l'espace qui est là, l'espace d'insécurité qui est là, c'est on va dire l'espace qui, on a grandi avec ça on a connu que ça ça peut être ça vous voyez ce que je veux dire donc l'espace de sécurité en soi va être une découverte pour vous mais c'est un espace où vous allez profondément vous reconnecter à qui vous êtes vraiment parce qu'il a une croyance collective qui dit que la prospérité de votre entreprise la richesse et la prospérité est un but à atteindre or imaginez que si je vous dis que la prospérité et la richesse est une vibration qui est déjà à l'intérieur de vous une vibration intérieure qui est déjà présente et qui a toujours fait partie de vous c'est juste que vous n'avez pas conscience de ça peut-être que vous avez déjà entendu parler de ça on vous a dit que vous êtes abondance vous êtes abondance vous avez déjà entendu que c'est votre nature profonde mais vous n'avez pas descendu ça dans vos tripes au point de le vivre de le ressentir comme une évidence que c'est en vous c'est normal que vous allez courir après. Mais si vous ressentez ça comme préétabli en réalité, vous n'avez pas, vous comprenez bien que vous n'avez pas à courir après quelque chose que vous, dont vous êtes déjà propriétaire. Vous êtes déjà propriétaire de la richesse. La seule chose pour laquelle vous ne le vivez pas dans la matière, c'est justement cette ignorance ou l'absence de conscience ou l'absence de reconnexion d'alignement à cette vibration là donc vous avez vraiment besoin de se dire ok vous vous sentez en sécurité parce que la richesse et la prospérité est déjà en vous et justement c'est la raison pour laquelle j'ai créé ce programme 28 jours pour rétablir la sécurité et la prospérité parce qu'il y a une reconnexion à cette prospérité que vous avez besoin d'activer de, de ressentir comme étant votre propriété propre de façon à ce que vous vous sentez en assurance que l'argent sera toujours là. La prospérité c'est cette dynamique fluide. Les clients seront toujours là. Parce que la seule et unique raison pour laquelle vous êtes ici dans ce monde pour exprimer votre art qui est unique, qui est singulière, c'est justement parce que ce que vous avez là en vous, dans vos tripes, qui est si unique, le monde en a besoin. La demande est déjà là il n'y a pas besoin de courir après les gens la demande est déjà là donc en fait créer un espace de sécurité c'est être déjà dans cette conscience que quand vous exprimez votre art librement euh, vous est, et que vous êtes dans votre mission de vie vous avez tout simplement besoin justement de vous reconnecter à cette à, à votre nature profonde à la prospérité que vous êtes pour Rendre en fait votre activité magnétique. Et c'est en ce sens que vous allez vous sentir en sécurité complète. Parce qu'il n'y a rien à courir après. Tout est déjà là. Vous, vous, vous cherchez juste, vous faites juste le choix de goûter, de vous goûter. Je sens que la richesse est en moi. C'est déjà ma vibration. La prospérité aussi qui est cette dynamique entre, ce entre l'expression de mon art L'offre et la demande, en fait. La demande et l'offre, c'est ça la prospérité. Donc, je, je vais juste créer un branchement pour que, hop, ce que je vais proposer, naturellement, va répondre à une demande qui est là au préalable. Et de cette façon-là, la prospérité va se créer de manière naturelle. Les gens vont venir vers vous de manière naturelle. Mais dans cet espace de sécurité dans lequel, indéniablement, ici, demain, après-demain, la richesse et la prospérité, vous allez toujours la vivre puisqu puisque cette vibration a déjà fait partie de vous depuis votre naissance jusqu'à ce qu'actuellement c'est toujours en vous la richesse et la prospérité est une vibration qui existera toujours tant que vous êtes vivant, tant que vous existez donc il n'y a pas de crainte, il n'y a pas de peur il y a juste cette conscience que vous avez besoin de poser dessus et d'activer vraiment cette, cette vibration à l'intérieur de vous, d'où la nécessité de ce programme pendant 28 jours où vous allez justement ancrer cette prospérité, cette vibration de façon à ce que vous puissiez vous sentir pleinement en sécurité. Donc si ça vous dit d'installer cet espace de sécurité afin que vous puissiez vraiment éclore librement de votre art, l'exprimer librement, vous sentir inspiré, guidé et ensuite... Devenir magnétique et attirer vos clients, ben vous êtes les bienvenus.